Lucas Brasier, hâte qu'on se capte les gars. Oui, on a une idée d'ailleurs. Voici les nouvelles que j'ai eues de McFly et Carlito par rapport au fit qu'on doit faire ensemble suite au livre que je leur avais envoyé. Et maintenant, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Buenas tardes à c'est Lucas Brasier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement du passage de 0 à 10 000 abonnés, donc vous l'avez vu sur la miniature. Le trophée des 10 000 abonnés. Donc, pour ceux qui se posaient la question, ce trophée n'est pas un trophée officiel parce que le trophée des 10 000 abonnés n'existe pas chez YouTube. Donc, je l'ai fait faire par un artisan du bois, il rend super bien. Donc, c'est un peu dans l'idée trophée de bronze parce qu'après, il y a le trophée d'argent au 100 000, le trophée en or au 1 million, le trophée en diamant au 10 millions. Mais avant d'arriver à celui à 10 millions, on a le temps. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo où je vais tout simplement vous montrer comment je suis passé de 0 à 10 000 abonnés sur YouTube. Peut-être ça vous donnera des idées, peut-être ça vous donnera envie de vous lancer. Donc voilà, c'était ça, la vidéo. Donc euh, installez-vous, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Il y aura dans la vidéo des anecdotes de tournage, donc euh, certains tournages que vous avez déjà vus mais dont vous ne savez pas, avec d'autres grands youtubeurs, etc. Il y aura également euh, des conseils si vous voulez aussi vous lancer sur les réseaux sociaux par rapport à mon retour d'expérience personnelle et les erreurs que j'ai pu faire. Voilà, on va faire une grosse rétrospective de 5 ans ou 4 ans de création de contenu. Donc, mets-toi bien, c'est parti, on commence directement. Donc tout d'abord, voilà, là c'est la miniature que tu as vue avec le, le trophée des, euh, des 10 000 abonnés. Donc on est parti en 2018, donc vous allez avoir en fait à droite les miniatures de certaines vidéos YouTube. Alors, faut pas que je sorte du fond vert. Donc là, de ce côté-là, certaines miniatures de vidéos YouTube. À gauche, vous aurez plutôt les dates, le nombre de vues que ça a pu faire. Moi, j'ai mon petit retour écran à gauche, donc je peux voir. On commence tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. 2018, pour vous mettre un peu de contexte, 2018, je commence la création de ma chaîne YouTube, donc elle a été créée en mi-octobre 2018, le 17 ou le 18 octobre, non pardon, 18, 17 ou 18 octobre 2017, elle a été créée, et là... Au départ, euh, je crée un compte Facebook et une chaîne YouTube Vite parce qu'en fait, j'avais un objectif, c'était tout simplement, comme je vous l'ai montré, de recréer un The Voice via Internet. C'est-à-dire que je m'étais dit, l'émission The Voice c'est cool, mais on ne peut pas le faire depuis chez soi, il faut des déplacements, tout le monde n'est pas sélectionné. Donc c'est là que je me suis dit, il y a un problème, on va essayer de trouver une solution. Et la solution que j'ai trouvée à ce moment-là, c'est de me dire, bah, tiens, pourquoi on ne ferait pas un The Voice via Internet Alors il n'y avait pas encore l'époque du Covid, le distanciel, etc. Donc c'était un peu précurseur sur l'idée. Et donc, j'ai fait cette série que vous pouvez voir bah, de ce côté-là, les voix du net. Et donc, les voix du net, tout simplement, c'est un The Voice qu'on peut faire depuis chez soi, où il faut envoyer une prestation vidéo. On l'envoie sur une adresse mail, je fais un montage, je l'envoie à des jurys. Donc, voilà, j'ai vraiment monté une émission The Voice que les gens ont pu faire bah, depuis chez eux. Et euh, <coughs> au niveau du, du résultat, ça a super bien rendu, il y a eu euh, j'avais créé un compte Facebook et un compte YouTube vide. Le compte Facebook, il y a eu des milliers d'amis. Avec ces milliers d'amis, j'ai pu avoir une cinquantaine de participants. Et sur cette okay. cinquantaine de participants, j'ai pu avoir après des gens qui ont bah, accepté de jouer le jeu, qui sont allés en demi-finale, finale, etc. Les jurys, il y a eu des gens qui faisaient partie de la radio. Enfin voilà, il y avait des bonnes personnes. Et sur le lot qu'il y a eu pour le gagnant aussi, j'ai oublié de vous dire, il y avait un lot pour le gagnant. La personne a gagné la réalisation d'un clip à hauteur de 1500 euros. Donc c'est vraiment un chouette cadeau, c'était vraiment une chouette aventure. Donc c'est comme ça que j'ai eu mes 5000 premières vues et mes euh, 200 premiers abonnés. On repart tout de suite dans le vif de la vidéo. Donc voilà, ça c'était la petite introduction. On a commencé par le domaine de la musique. Ensuite, on montre enfin sa Moose. Donc voilà, ça j'avais envie de vous en parler. C'est 2018, voilà. 2017 à 2018, je fais ce projet Les Voix du Net. Il s'arrête été 2018. Et euh, septembre 2018, je fais ma rentrée en études supérieures et je me dis « Tiens, euh, qu'est-ce que je vais faire ?» Et je me suis dit « YouTube, ça me plaît, j'ai envie de faire des vidéos et je vais renseigner les étudiants qui sont dans des classes avant la mienne pour leur dire tout simplement comment ça se passe en études supérieures. » Donc j'ai fait une prépa scientifique, donc j'ai parlé tout simplement, bah, comme vous pouvez le voir ici, de la prépa scientifique. Donc voilà, première vidéo en non répertoriée d'ailleurs, et la première vidéo publique que vous voyez là, juste ici, c'est celle que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube et qui est actuellement disponible comme vidéo la plus ancienne. Donc voilà, je fais mes premières vidéos face caméra, au départ je ne suis pas à l'aise. Euh... Je mets du temps à m'adapter à la caméra. Je n'ai pas d'extrait à vous montrer là tout de suite, mais je vous invite à aller le regarder si vous voulez. Vous verrez que je ne suis pas à l'aise du tout. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand on commence la création de contenu, ce n'est pas grave si vous n'êtes pas à l'aise, vous allez le développer au fur et à mesure du temps. Là, je m'apprête à faire une vidéo en full impro sur, je ne sais pas, elle va peut-être durer 5, 10, 20 minutes, on va voir. Mais voilà, c'est des compétences que vous allez travailler au fur et à mesure que vous allez pratiquer. Et donc là, sur le côté, vous voyez les dates. Donc on est en novembre 2018, il y a plus de 4 ans, et on commence donc les premières vidéos face caméra sur la prépa. Ensuite, le 2019, on lance un défi. Donc 2018, vous voyez, je me mets en jambe, je commence à me dire, bon voilà, création de contenu, ça se passe bien, on continue d'évoluer, d'avancer. Et là, en 2019, je me dis, Lucas, on va publier une vidéo par jour pendant un an. C'était un défi que j'avais envie de me lancer et voir si j'en étais capable. Et au final, bah, comme vous l'avez déjà vu, 418 vidéos en 365 jours, j'ai publié plus d'une vidéo par jour. Donc vous pouvez le voir ici, on le voit, euh, 500 abonnés, merci à tous. Donc, en même temps, je peux vous montrer la progression. Donc, euh, pour la progression, il faut peut-être que je me mette. Hop, je me retire deux secondes. Vous voyez, là, vous avez la progression. Donc, on le voit, on était en février 2019. Donc, euh, février 2019, ici, on atteint les 500 abonnés. Et je vais vous montrer comment on est arrivé jusqu'aux euh, 13 000 abonnés. Donc, on reprend. Hop, je me remets. Euh, là, vous avez les 500 abonnés. Euh, le premier jeu concours, c'est pour ça que je voulais vous le mettre, cette euh, capture d'écran. Premier jeu concours avec du qui m'a fait confiance quand on avait à peine 400, 500 abonnés. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour faire des partenariats. 500 abonnés, ça peut suffire pour mettre en place ces premiers partenariats. Donc voilà. On repart ensuite sur les avancées. Donc comme à une certaine période, on a été deux sur la chaîne YouTube. Donc j'étais avec une personne ici qui a participé à la chaîne YouTube. Une amie qui était en prépa MP. Mais finalement, elle n'est pas restée sur la chaîne parce que voilà, YouTube, ça ne lui plaisait pas. Donc elle a fait quelques vidéos qui sont maintenant plus sur la chaîne parce que je lui avais demandé, ouais, est-ce que tu veux que je les retire et tout. Elle m'avait dit, oui, on peut les retirer. Voilà. Donc en tout cas, ça c'était les débuts. Donc on va dire, au départ je parle de musique, après je fais la prépa MPSI, après je tente un featuring prépa MPSI et MP qui euh, n'aboutit pas parce que la personne n'était pas assez motivée pour parler de la partie euh, prépa, etc. Elle avait aussi beaucoup de travail à faire à côté. Vous imaginez bien qu'en classe préparatoire, les concours, c est, c est assez, euh, ça prend énormément de temps. Donc moi je continue ma petite vie, voilà mes petites euh, vidéos quotidiennes, euh, tout avance pour le mieux. Donc là, on était sur 2019, et là, à 2019, au mois de mai, devenir un GAMERS J'ai mis ça pour faire une petite blague, mais parce que peut-être vous le savez pas, vu que les vidéos ne sont plus sur la chaîne, mais j'ai mis aussi des vidéos gaming à une époque. Euh, donc c'était en 2019, donc je les ai retirées également. Euh, si vous voulez maintenant du gaming, je vous invite tout simplement à venir me suivre sur Twitch. Donc voilà, vous avez l'overlay qui apparaît. Je fais des lives tous les dimanches à 20h. Donc si vous voulez venir discuter, échanger ou même jouer, c'est là que vous pourrez me retrouver. On reprend tout de suite la vidéo donc j'ai fait des vidéos gaming sur Garry's Mod, j'en avais fait un peu sur Dark Souls, etc. Donc voilà, quelques vidéos que j'ai mis sur la chaîne qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais sur la chaîne. Donc ça aussi, c'est une question que je me pose, est-ce que des vidéos gaming, ça vous intéresserait sur cette chaîne YouTube Je pense pas forcément, parce que c'est pas ce que vous souhaitez ou ce que vous regardez principalement. Mais je me disais peut-être un petit best-of de ce qui se passe sur Twitch une fois par mois, un peu à la mode rewind, ça peut être une, une bonne idée. Donc on reprend les teasers, donc voilà, une petite période gaming, pas beaucoup, hein. j'ai mis 20-30 vidéos... Ensuite, euh, Pentecoton Y. Voilà, j'avais envie de mettre ce titre parce qu'il y a une raison. En fait, pendant l'été 2000, euh, du coup, c'est l'année 2019, j'allais dire 2020, et non, c'est aussi vieux que ça. C'était pendant l'été 2019, j'ai publié une vidéo par jour. Mais pour publier une vidéo par jour pendant l'été, sachant que je n'étais plus dans mon appartement étudiant et que mes parents ne savaient pas que je faisais des vidéos YouTube à cette époque, il fallait que je trouve une solution. Et pour la solution que j'ai trouvée, tout simplement, c'est de me dire tiens, si on tournait toutes les vidéos en deux jours, voilà, c'est ce que je me suis dit, tout simplement. Donc j'ai tourné un total de 50 vidéos en deux jours, donc ce qui est tout simplement colossal, vous vous en doutez. Et euh, bon, après, c'est des vidéos sans montage, donc je tiens à vous le dire. Ces vidéos sans montage, c'est un peu plus simple à mettre en place que des vidéos avec montage. Mais quand même, en fait, si vous voulez, j'avais une liste avec 50 sujets et les 50 sujets, bah, je les ai tournés à la suite face caméra. Donc on le voit, ça donne des vidéos de 5 minutes, des vidéos parfois de 10 minutes. Il y en a même eu des vidéos de 15, 20 minutes. Mais voilà, c'était un marathon 9h-18h. Et en 50, enfin, en deux jours, j'ai fait euh, tourner 40 vidéos le premier jour 10 vidéos le deuxième, et après j'ai fait les miniatures, etc. Donc pour vous dire que si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, bah, n'hésitez pas tout simplement à persévérer. Alors je ne vous dis pas de faire 50 vidéos en deux jours, mais au départ, si je devais vous donner un conseil, c'est de faire beaucoup de vidéos face caméra sans montage. Pourquoi Parce que tout simplement, vous trouvez une idée de sujet. Une fois que vous avez une idée de sujet, vous le tournez et après vous le publiez. Et au moins, ça vous permet de travailler la progression, l'aisance à l'oral. En fait, ce qui fait que vous allez pouvoir être plus en plus à l'aise à l'oral, de tout simplement pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il y a beaucoup de sports comme ça, c'est enfin même dans des sports, c'est le, le même fonctionnement. Ce que je voulais dire, c'est que en fait, si vous commencez par faire des vidéos où vous allez tout simplement euh, faire votre première prise, etc., et faire beaucoup de montage, vous allez passer des heures à faire du montage sur une euh, vidéo où vous n'êtes pas du tout à l'espace caméra. Ce qui fait qu'après, bah, la vidéo elle rendra moyen et vous aurez travaillé beaucoup pour peu de résultats. Au départ, c pour vous donner un petit conseil, vous faites beaucoup de vidéos sans montage, comme ça vous gagnez en aisance à l'oral, en aisance à l'oral, et quand vous êtes à l'aise, vous commencez à faire du montage vidéo, à rajouter des incrustations, à travailler un petit peu plus la partie post-prod. Mais au départ, vraiment, je vous conseille de envoyer du contenu à balles et d'en envoyer plein, plein, plein, plein, plein. Donc voilà, là on arrive donc sur l'été 2019. Donc pour vous faire la petite rétrospective comme avant été 2019, on en est où donc, été 2019, on voit, on est en train de monter, donc voilà, on atteint les 2.000, 2.500 abonnés, donc le quart du premier objectif qu'on s'était fixé, et comme on le voit, ça met du temps d'atteindre les objectifs. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur et se dire « ah mince, je ne vais jamais y arriver », etc. C'est de la persévérance, c'est de la patience, c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez quelque chose qui vous plaît sur votre chaîne YouTube si vous la lancez, parce que sinon, ça ne marchera malheureusement jamais. Ensuite, on avance 2020, et chez une en sueur je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce titre, mais ah oui c'était pour montrer un petit peu l'accélération, des rencontres, des trucs sympas. Donc là, dans les vidéos sympas, vous voyez, première vidéo de l'année en 2020. Donc j'avais à peu près, bah, comme vous l'avez vu, je devais avoir un peu plus, donc 3000 abonnés. Euh, non, un peu moins de 3000, on a fait le plus grand Escape Game de France. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de fou pour une collab, euh, une vidéo avec le plus grand Escape Game de France. Donc voilà, c'était un, une super rencontre, une super vidéo qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup aimé tourner. Et une super rencontre, le, le gars était super sympa. Donc voilà pour cette partie-là. Et également, oh, je vous le remets, je vous remets le partage d'écran, je suis obligé. Est-ce que vous avez vu ce qu'elle a Une excellente journée. Ma première rencontre avec Oli, donc de Big Flow et Oli, des, des chanteurs que j'apprécie et aussi des personnes qui ont un parcours, je trouve, super inspirant sur le côté euh, bah, partir de rien et réussir à monter tout là-haut. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose de super motivant et super inspirant. Donc euh, par rapport à ça, c'est que du coup, cette anecdote, pour ceux qui. Euh, connaissent un peu Maison Grise, Pierre cross Lucas Studio. J'avais fait une vidéo qui s'appelle les... Venez raconter vos anecdotes de stars ». Donc je vais vous montrer vite fait la, la miniature. Hop, comme ça, voilà. Je vais vous le montrer ici. Voilà. Cette vidéo, donc ça serait sur mon site internet. Euh, j'ai raconté mon anecdote sur ma rencontre avec Oli. C'est celle-ci justement que j'ai racontée. Enfin, que j'ai racontée. Et c'est celle donc de la vidéo que j'ai tournée. Donc je vous remets le partage d'écran dessus. Donc voilà, cette anecdote que j'ai racontée, c'est celle qui a dans une excellente journée. J'étais super content de l'avoir croisé. Donc là, c'est les premières rencontres. Donc premier partenariat, première rencontre, 2020, ça commence à faire un peu plus, enfin au moins un an et demi que je fais des vidéos. Donc voilà, j'ai commencé fin 2018, après tout 2019, là on est début 2020. Donc on approche des un an et demi. Et là, je n'ai pas l'objectif du coup de faire une vidéo par jour parce que je l'ai déjà fait, mais je continue de publier régulièrement. J'espère publier un livre en maison d'édition, enfin publier un livre au départ tout court, mais au final, ça va être en maison d'édition sur cette année-là. Donc euh, voilà, les projets avancent tranquillement. Et là, oui, l'erreur du joueur français, pour ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu, c'est là, écoutez bien les conseils parce que là, euh, j'ai fait une erreur. Euh, donc c'est le confinement, en fait. Il y a eu le confinement et pendant le confinement, tout le monde était chez soi, tout le monde consommait du contenu et tout le monde a explosé ses stats. Tout le monde, sauf moi, parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas c'était le confinement et je me suis dit bon, bah pour le confinement, je rentre chez mes parents et puis euh, voilà, je mets un peu en pause YouTube et je reprendrai après grave erreur, grave erreur. J'aurais dû tout simplement continuer de publier beaucoup de contenu parce que justement, comme tout le monde était chez soi, bah, c'était là où j'aurais pu toucher le maximum de gens et avoir une très grosse croissance. Il y a d'autres YouTubeurs qui ont une très grosse croissance grâce au confinement et qui ont dit « Ouais, le stream, ouais, YouTube, c'est devenu fou grâce au confinement. Bah, » Tout simplement, moi, j'ai loupé l'occasion. Donc, euh, si j'avais un conseil à vous donner par rapport à ça, c'est de vous dire, si vous voyez que parfois, il y a des opportunités externes, N'hésitez pas à les saisir et à vous dire, voilà, je tente ma chance, je vois ce que ça donne. Là, par exemple, le confinement, je n'avais pas capté que c'était une opportunité. Donc du coup, je suis passé à côté. La deuxième opportunité à côté de laquelle je suis passé, si je devais vous donner un autre exemple pour bah, vous, tout simplement vous donner un partage d'expérience, c'est celle de TikTok. Je m'y suis mis qu'en janvier 2022, j'aurais dû m'y mettre bien avant. Mais voilà, ça, c'est les deux choses que je voulais vous dire. Si vous lancez dans la création de contenu, faites attention à ce qui vous entoure. N'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à tenter des choses. Et si vous voyez des opportunités, saisissez-les. Voilà c'était les petites infos que je voulais vous donner. Donc voilà, là, on passe sur l'erreur du genre français. Donc là, on arrive au confinement, donc mars 2020. Je vais vous montrer où on en est tout simplement. Hop. Alors, je vous remets les statistiques. Donc, l'été 2020, donc là, on est en janvier, vous voyez, février, mars. Et vous voyez, on a une croissance qui est totalement normale. C'est-à-dire qu'au départ, ça a mis beaucoup de temps à démarrer. Euh, là, on a une croissance qui est normale. Sur la fin, ça s'accélère, on y reviendra. Mais voilà, là, on est sur le confinement et on n'a pas eu d'explosion. On est tout simplement dans la continuité de ce qu'on a déjà fait. Ah, J'ai revu un coup, désolé euh, si vous avez eu une petite coupure. hop Je vous remets le partage d'écran, je me remets sur la vidéo et on est reparti, on avance. Donc, mes premières fois. Alors là, 2021, on commence un peu à rentrer dans, dans le vif du sujet. Tout simplement, on commence à avoir des grosses collabs, des gros partenariats, des choses super sympas, des, des bons retours d'expérience et des bons euh, souvenirs. Donc, pour vous les remontrer, on a tout simplement déjà le, le, le fit, enfin la vidéo YouTube, non le tournage, je vais y arriver avec Olivier Mine. Olivier Mine, c'est celui qui fait Fort Boyard. Donc, j'ai fait un jeu télé. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez le replay qui est disponible sur mon site internet. Donc, vous avez tout simplement bah, le, la vidéo avec Olivier Mine. Ce jeu télé qui dure 45 minutes. C'est lui face à moi et je réponds à des questions pour essayer de tout simplement. Bah, ça te fait monter dans une échelle de gain ou descendre si t'es moins bon. Donc, voilà. Ensuite, pour vous montrer les autres choses, on a tout simplement les 5 millions d'abonnés. Enfin, simplement, la moitié du, de toute façon, du challenge dont je vous parlais, là, on a fait de 0 à 10K, bah 5K, on était à la moitié. Et pour la petite anecdote, j'avais fait un montage fond vert, comme je suis en train de faire là, vous voyez, là, je suis en montage fond vert, et bien, euh, j'avais fait un tournage comme ça, où je disais, « Ouais, je tourne dans le décor de Squeezie », et c'était un mini prank, bon, ça se voyait très bien que je n'étais pas dans le décor de Squeezie, il n'y avait aucune probabilité que j'y sois. Mais voilà, je disais, ouais, on est dans le décor de Squeezie. Et moi, dans ma tête, je me disais, bah, peut-être qu'un jour, tout simplement, on finira par tourner avec Squeezie, qui est un youtubeur qui m'a accompagné de, de, enfin, derrière l'écran depuis des années, que je suis depuis ultra longtemps. La girafe, la lampe, etc., pour ceux qui, qui se rappelleront de, de ces époques-là. Et ensuite, donc, second jeu télé. Euh, je ne sais plus dans quel ordre ils étaient. Je ne sais pas si a mis le premier jeu télé en fonction des dates de sortie. Mais voilà, c'est les jeux télé qui sortent. Donc, euh, c'était une aventure que j'avais envie de vivre. Euh, 2021 également, il y a la publication euh, du livre, donc qui est sorti en euh, juin 2021. Donc euh, d'ailleurs j'en parle en, euh, dans le passage télé à France 3 Occitanie. Donc voilà, vous voyez là c'est les premiers, euh, passa premiers passages, premier passage en fait, premier passage à la radio, les deux premiers jeux télévisés, premier passage télé en tant qu'invité et également premier fit avec un youtubeur. Donc comme vous l'avez vu c'est le fit avec Thibaut InShape. Donc voilà Thibaut InShape, un youtubeur que j'ai pu rencontrer. Euh, bah, en tournage, euh, voilà. Enfin, il avait posté une annonce pour faire un. Il avait besoin de gens pour faire une vidéo YouTube. J'ai postulé, j'étais retenu car j'avais une chaîne YouTube et je faisais des vidéos. Et voilà, il voyait que j'étais à l'aise face caméra. Et ma première rencontre avec un YouTubeur euh, du milieu, où je me suis dit Waouh, ouais, c'est super cool et tout, euh, j'adore ce qu'ils font. Et du coup, j'ai envie d'en en savoir plus euh, bah, sur tout simplement euh, ce qu'ils font. 2022 alors là, on rentre dans, toutes les, euh, dans cette année tout simplement, bah, parce que là actuellement, au moment où je vous tourne la vidéo, on est en décembre 2022, donc peut-être tu la regardes dans quelques mois ou quelques années. En attendant, là, on arrive sur les shorts, donc j'ai mis tous en shorts. Euh, les shorts, c'est quelque chose que j'ai négligé, comme je vous disais, avec les vidéos verticales où je ne voyais pas trop d'intérêt. J'étais vraiment en fait ancienne école à me dire, non, il n'y a que les vidéos longues comme je suis en train de faire actuellement qui valent le coup, les autres, ça vaut rien. Alors que non, pas du tout, en fait... C'est Darwin qui disait ça et c'est une citation que je trouve très intéressante, donc j'ai envie de te la partager. C'est tout simplement euh, l'espèce qui survivra, c'est pas forcément la plus forte, c'est pas forcément la plus intelligente, mais c'est l'espèce qui sera le plus capable de réussir à s'adapter aux évolutions et aux changements du monde. Et je trouve qu'elle est complètement vraie, c'est-à-dire qu'il faut réussir à s'adapter à son temps. Et là, actuellement, bah, les vidéos verticales, c'est en vogue, les vidéos verticales, ça marche bien, les vidéos verticales, c'est ce que les gens consomment. D'ailleurs, dis-moi si tu consommes plus de vidéos YouTube classiques ou des vidéos verticales, c'est le TikTok, Instagram Reels ou YouTube Short. Ça m'intéresse parce que ça me permet aussi d'ajuster ma création de contenu. Mais en parallèle, voilà, c'est quelque chose dont je me rends compte et je commence à faire mes premières vidéos. Donc, euh, commence en janvier des vidéos. Et là, vous voyez, on a les prémices des théories foireuses. Donc, théorie sur Cyprien et Squeezie. Squeezie avait prédit les résultats des hits des années 2000. Donc, si tu connais pas les théories foireuses, c'est un concept que j'ai inventé et euh, qui prouve des choses absurdes. Mais voilà, c'est du second degré, même troisième degré, c'est tout ce que tu veux. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le prennent au premier degré. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a autant de commentaires, qu'il y a autant de réactions. Et encore les dernières, tu les as pas vues, mais c'est... C'est encore euh, plus impressionnant. Donc voilà, donc là je commence les premières vidéos verticales. Donc les shorts, je regarde ce que ça donne. Au niveau de la croissance, bah on va aller faire un petit tour, voir. En janvier 2022, on en est où Donc tout simplement, en janvier 2022, donc là vous voyez, 2021, on commence 5000, 7000. On a une croissance à chaque fois au niveau du mois, vous voyez, hop, mai, juin. Là on a une croissance avril, mai, juin, à peu près. Ah non, là c'est octobre, donc ça c'est le fit avec Thibaut Inshade. Donc voilà, là on est en janvier 2022, donc on commence à 6000 abonnés cette année. Et je viens de remarquer qu'on a doublé le nombre d'abonnés en un an. Donc, c'est énorme. Donc, euh, voilà. Et là, il y a l'arrivée des YouTube Shorts. Donc, hop, on passe à 7000 abonnés grâce aux YouTube Shorts. Et là, bien sûr, ce qui va nous faire faire le bond de 7008 à 9007 Est-ce que tu as une idée, de... une idée de ce que c'est Je vais te refaire le partage d'écran. Tu vas très vite capter. Voilà, je te laisse mettre la suggestion dans les commentaires si tu as une idée. En attendant, on reprend avec la suite. Et donc, ce qui nous a permis en fait de faire ce bond à la fin. Donc, les 10 000 abonnés, on les aurait atteints dans tous les cas, bien évidemment. Mais c'est vrai que là, il y a eu un petit coup de boost et un petit coup d'accélération. Donc, c'est tout simplement euh, cette vidéo. Voilà, je propose un fit à McFly et Carlito. Enfin, pas vraiment cette vidéo, mais le fait qu'ils aient réagi euh, sur leur chaîne YouTube au livre que je leur ai envoyé. Si tu ne vois pas de quoi je parle, bah, je te redirige tout simplement. Hop, Je te fais un petit partage d'écran sur mon site Internet. Là, tu as l'extrait le, McFly et Carlito. En fait, j'ai envoyé un livre à McFly et Carlito pour leur proposer de faire un fit qui fait 590 pages en format A4 et ils ont accepté. Donc si tu pas vu cet extrait, je t'invite à aller le voir sur mon site internet. Donc c'est euh, lucabrasier.com, rien de plus difficile. Ensuite, pour reprendre ces derniers éléments donc, que je voulais te partager, c'est les virages à 90 degrés. Ne me pas pourquoi j'ai mis ces titres-là, je ne sais pas, j'avais une idée. Euh, je propose un fit à et Carito. C'est une vidéo en mars où je montre que je leur envoie le livre, je leur donne une première fois, ça marche pas forcément. J'ai persévéré, je leur ai renvoyé en juin. Alors, juste pour ceux qui se posent la question, c'était pas une approche forceur dans le sens où euh, en mars ils m'ont pas dit euh, on fait pas de fit. En fait, je leur ai donné le livre une première fois, ça n'a rien donné, donc je me suis dit je leur renvoie. Ils m'ont pas dit oui, ils m'ont pas dit non. Euh, faut tenter et euh, ça a donné. Ce que ça a donné, est-ce que vous avez vu justement Ensuite, euh, en avril, j'ai raconté des anecdotes par rapport au tournage avec euh, Squeezie donc euh, c'est le tournage que j'ai pu faire donc où est-ce qu'il est, où est Charlie Géant que j'ai pu faire j'ai pu y participer, c'était un tournage de dingue je crois qu'honnêtement actuellement là en décembre 2022 sur tous les tournages que j'ai pu faire que ce soit télé euh, que ce soit également enfin passage radio ou même euh, vous voyez les feats avec d'autres youtubeurs c'est vraiment celui-ci qui a été le plus impressionnant pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, il a tout simplement privatisé la U-Arena pour faire un tournage avec 1500 figurants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1500 figurants, c'est énorme. Donc, euh, si jamais vous avez des questions au fur et à mesure par rapport à ce que j'ai pu dire, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Aussi, je n'ai pas fini la vidéo, mais je préfère vous le lâcher. Si vous êtes encore là, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça soutient la chaîne, ça fait super plaisir et ça permet un meilleur référencement. Et n'oubliez pas également que vous pouvez aussi vous abonner. C'est gratuit. Et on, comme ça, on va aller chercher après les 20, 30, 40, 50, puis un jour les 100 000 abonnés. Un jour, je sais pas quand. 2023, 2024 Allez, on prend les paris. Euh, pour reprendre là où on en était, donc voilà, la vidéo avec Squeezie, euh, vraiment un... Un Super souvenir, donc je l'ai passé en vous voyez qu'elle est en privé parce qu'on m'avait demandé justement la prod m'avait dit de la retirer. Donc voilà, ça il n'y a pas eu d'histoire ou quoi que ce soit. Ils m'ont juste dit ouais, Lucas faut retirer parce qu'il faut pas trop parler euh, l'aspect envers du décor des tournages et tout. Donc j'ai fait ok, pas de souci. Donc j'ai retiré la vidéo et euh, l'expérience humaine super à vivre. Donc là, c'est là que je commence à faire mes premiers tournages avec euh, bah, Lucas Studio, avec Sora. Donc voilà, je commence à rencontrer des grands youtubeurs du milieu. Donc ça me fait super plaisir. Euh, moi, j'adore cet univers YouTube. De toute façon, vous l'avez peut-être vu. C'est En fait, YouTube, j'ai été bercé à YouTube pendant des années euh, collège-lycée. Et là, je le rends un petit peu dans le sens où je me ferais à faire de la création de contenu pour les autres en espérant leur faire passer un bon moment, un aspect un peu plus divertissement. Au départ, j'étais beaucoup centré sur les études. Maintenant, j'essaye d'élargir à du grand public, à beaucoup plus de monde. Et là, cette vidéo, c'est pas une vidéo divertissement, enfin un petit peu pour raconter l'histoire, mais c'est surtout aussi pour vous donner des conseils et vous montrer aussi que c'est possible tout simplement il n'y a pas de, ouais, YouTube s'est fermé, YouTube on ne peut pas réussir, ou tel réseau social c'est mort. Non, il y aura toujours de nouveaux créateurs de contenu, de nouvelles créatrices de contenu. Donc il faut tout simplement croire en soi, comme je dis dans chaque vidéo, dans chaque contenu, croyez en vous et osez, et tout simplement persister, enfin conti continuer, continuer, continuer, et vous verrez que ça continuera. Pas. Enfin, si vous persévérez, vous verrez que vous réussirez à débloquer de nouvelles opportunités et même à bah, réaliser vos rêves, tout simplement. Moi, mon rêve, c'était de faire de la création de contenu à plein temps. Maintenant, je le fais et j'en suis super content, super heureux. Ça me laisse le temps de faire des vidéos verticales, de faire des vidéos un peu plus format long. Et voilà, de vous proposer tout simplement du nouveau contenu, d'aller rencontrer des YouTubeurs qui m'ont inspiré et qui m'inspirent toujours. Donc voilà, petite parenthèse, séquence émotion. On repasse tout de suite dans le vif du sujet. Euh, donc après, il y a eu la collab avec LVMH qui m'ont contacté, donc Louis Vuitton. Euh, cette vidéo, alors ça, cette vidéo, attendez. Vous voyez, celle la Parcoursup. C'est là, je voulais vous en parler parce que tout simplement, c'est une vidéo qui est sous-cotée sur la chaîne. J'étais certain qu'elle allait faire des dizaines de milliers de vues. Et elle a fait 5000 vues, mais elle peut toujours repartir. Parce que je sens qu'elle repartira un jour. Mais vraiment, cette vidéo, pour vous dire ce que c'est, c'est une vidéo où c'est une parodie de, de générique de Pokémon intitulée « Parcoursup », mais chantée par le chanteur des génériques officiels de Pokémon. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, donc je salue Jean-Marc Anthony Cameyat s'il passe par là. Maintenant, on se connaît bien et tout, on se suit sur Instagram, on est potes, on discute, on se voit souvent sur des conventions, mais cette vidéo, c'était une masterclass, je le remercie encore d'avoir participé. Donc voilà, j'avais envie de vous la remettre en avant, parce qu'elle est tout simplement géniale, et si vous voulez la voir, n'hésitez pas à aller la regarder, la partager. Moi, je vois là. C'est une vidéo, ça fait partie, vous voyez, des, des checkpoints, vous voyez, je vous ai parlé de gros tournages, grosses collabs, etc. Mais ça, c'est une rencontre de fou humainement, et c'était un super moment à vivre. Donc euh, voilà, on a créé ce contenu. J'en suis très fier. Je crois que c'est vrai que j'en suis très fier de ce contenu. Donc, on passe à la suite. 2022, 10% du premier objectif. Donc là, comme vous le voyez, on continue. Euh, je vérifie que je suis parti dans le bon sens. Oui, je suis parti dans le bon sens. J'ai cru que j'avais reculé et que je n'étais pas allé dans le bon sens. Donc là, on le voit, ma réaction 10 000 abonnés sur YouTube. Et ce qui a fait, c'est le fait qu'on qu atteigne les 10 000 abonnés c'est le fait que McFly et Carlito bah, parlent du livre dans leur vidéo et qu'ils acceptent de le fit. Donc, comme on peut le voir, hop, je me retire. Donc là, voilà, la vidéo sort. Donc, on atteint les 10 000 abonnés assez rapidement. Donc, voilà, on atteint les 10 000. Et après, là, ce qui a fait la croissance, on va voir ce qui est responsable du, du reste de la croissance. Mais en attendant, voilà, c'était le, le livre de McFly et Carlito qui nous a fait tout simplement passer de 7 500 à 10 000. Donc, qui nous a fait atteindre ce euh, premier palier des 10 000 abonnés. Donc, voilà, euh, ça, c'est aussi... Euh... Alors RB Design, voilà, je lui fais une petite pub, c'est gratuit. Voilà. Il fait des, des trophées sur bois ou il fait également euh, plein de choses sur bois. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous avez des commandes à faire. Il a un compte Instagram. Donc voilà. C'était une petite promo euh, gratuite qui n'était pas prévue. Mais voilà, on, on soutient les, les créateurs euh, en tout genre, créateurs de contenu, créateurs aussi euh, qui font des, des objets physiques. Et comme je suis très satisfait bah, de ce qu'il a fait et, et de notre collaboration là-dessus, je voulais vous le partager. Euh, pour revenir, 10% du premier objectif. Donc voilà, là on voit les YouTube Shorts qui continuent. On atteint les 10 000 abonnés suite à la vidéo avec McFly et Carlito. Euh, et là on arrive aussi à la fin des études supérieures. Donc voilà, en septembre 2022, fin des études terminées. Maintenant je suis à plein temps sur la création de contenu et ça j'en suis super content. C'est vraiment un, un rêve qui se concrétise au bout de 4 ans. Et pour vous montrer la, la suite, tout simplement, je vais vous montrer euh, 2022, la team premier degré en PLS. Alors ça, c'est les théories foireuses. Ça, il faut qu'on en parle un petit peu. Donc, je vais me mettre un peu sur le côté gauche, là, voilà, comme ça, en ce petit... Waouh La magie du montage en direct. Si vous voulez savoir comment je fais du montage en direct, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que je vous, je vous donnerai quelques astuces, mais vraiment, c'est un truc, c'est trop bien. Euh, donc ça, voilà, ici, je ne suis pas encore habitué, aussi, vous avez vu, au côté euh, droite-gauche, dans quel sens on regarde. Donc, pour vous le remettre, ça... Euh, les théories foireuses, en fait, c'est un concept où il y a un dialogue entre deux personnages que je joue, et du coup, c'est une argumentation, euh, comment vous dire, un peu comme ceux qui ont vu la vidéo du livre avec McFly Carito, euh, McFly comporte 5 lettres tout comme Lucas, Fit comporte 4 lettres, et tous ensemble on est 4. Vous voyez, c'est ce genre de délire qui n'a aucune logique, où c'est comme vous, si vous disiez, voilà, euh, telle équipe elle marque 15 buts, telle équipe elle marque 11 buts, euh, 15 moins 11, ça fait 4, or il y a eu 4 buts pendant le match, donc c'est qu'il est truqué. Vous voyez, ce genre d'argumentation qui n'a aucune logique, sauf que le problème, c'est qu'il y a énormément de premier degré sur les réseaux sociaux. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui le prennent premier degré. Donc, j'ai dit qu'Amin avait truqué le match France-Espagne, euh, que Joyka avait volontairement explosé sa voiture au GP Explorer. Et après, je l'argumente. Et du coup, c'est des vidéos qui font beaucoup de vues et de visibilité. Et du coup, bah, moi, après, je suis là, je regarde, je fais « Ouais, bah, on continue. » C'est un concept qui marche bien. Je pense que ça peut être un concept qui devient un peu un concept phare, comme vous avez eu... Euh, Antoine Daniel, enfin, pas phare dans le sens ultra populaire pour tout le monde, mais dans le sens, Antoine Daniel, vous l'avez identifié à What The Cut, Mathieu Sommet à SLG, joueur du Grenier, il bah, y a Papy Grenier, toutes les vidéos qu'il peut faire, et je pense que du coup, on peut avoir un concept à nous, genre, théorie foireuse égale Lucas Brazier. Donc, ça va mettre du temps à s'installer, il faut que le concept continue à prendre en popularité et continue à croître, mais vous voyez c'est à force de persévérer, de tenter des concepts, voir ce que ça peut donner. On finit par trouver des concepts qui peuvent marcher. Et du coup, comme ça, aller proposer à une bah, plus large échelle, tenter, voir sur YouTube ce que ça donne, sur TikTok. J'ai des petites anecdotes à vous donner maintenant. C'est le moment anecdote pour ceux qui sont restés vraiment euh, assez loin dans la vidéo. Donc maintenant, donc, je fais de la création de contenu. Je fais des partenariats donc avec des entreprises pour mettre en avant leurs produits, donc post-sponsorisés, etc., donc tout ce qui est sponsoring. Mais je fais également aussi des interventions dans les écoles supérieures, c'est-à-dire dans des écoles de communication, commerce et digital. Je donne soit des conférences, soit des cours aussi. Parfois, je suis des classes à l'année où je leur donne des cours, donc tout ce qui est social media. Si ça t'intéresse de voir ce que c'est, tu pourras aller voir bah, sur Internet à quoi correspond social media. Mais c'est tout ce qui a un rapport avec création de contenu sur les réseaux sociaux, euh, créer une audience, euh, voilà, vendre des, des produits, mettre en avant des produits, enfin… En fait, social media pour te le faire dans le sens large, c'est tout ce qui touche aux médias sociaux, donc réseaux sociaux, euh, articles, blogs en ligne, presse en ligne. Enfin, C'est assez vaste comme sujet. Ça me permet en fait d'aborder plein de choses avec les étudiants et c'est super cool. Et ils sont d'ailleurs très satisfaits des bah, cours qu'on peut avoir ensemble. Tout ça pour en venir au fait que j'ai des étudiants qui me connaissaient et du coup, c'était assez drôle. C'est-à-dire que en fait, il y a des étudiants qui me connaissent alors soit de la vidéo avec Maclay et Carlito, donc du livre, en général, j'ai à peu près 20% de la classe ou un quart de la classe qui me connaît du livre de McFly et Carlito. Donc c'est énorme, tu te dis sur une classe de 20 élèves, t'en as au moins 4. En fait, ils ne me reconnaissent pas, mais quand je leur dis, ah, vous avez vu la vidéo de McFly et Carlito, vous avez vu le livre, oui, bah, j'ai fait celui-là. Ils font, ah Et du coup, ils, ils refont le lien. Ou soit, également, récemment, j'ai aussi des étudiants qui me connaissaient de ma théorie foireuse sur la Reine d'Angleterre, qui est juste ici. Donc autant sur YouTube, elle n'a pas trop marché, elle a fait 3000 vues. Autant sur TikTok, elle a fait... 1,4 million actuellement en termes de vues. Enfin, c'est assez démesuré en termes d'audience et de trafic touché. Et du coup, quand j'ai parlé des différentes créations de contenu que j'avais pu faire, les théories foireuses à un moment, et je leur ai montré celle sur Alain Angleterre, et il y en a qui m'ont dit bah Attends, je t'ai déjà vu. Et du coup, j'étais j'ai fait Wait, il y a des gens derrière TikTok qui regardent vraiment des vidéos et qui se souviennent de ce qu'ils ont vu. Donc voilà, c'était la petite anecdote que j'avais envie de te partager. Donc on arrive tout simplement à la fin. Donc je vais te montrer aussi la croissance pour terminer donc, sur la partie création de contenu. Donc voilà. Euh, je me retire la caméra deux secondes, donc tu vois 2018 on commence, là on fait la croissance, on atteint les 30 abonnés, hop, au bout d'un long moment on dépasse les 100 abonnés, 200 abonnés à la fin euh, de la vidéo avec, enfin euh, du concept les voix du net. Là ça monte, après ça redescend parce qu'en fait comme j'ai fait une transition musique à études supérieures, bah des gens de la musique ils s'en fichaient des études supérieures, donc euh, entre abonnement désabonnement ça s'est équilibré. Ensuite ça a repris, ça a recommencé à avancer. Donc là, les vidéos quotidiennes, ça a permis de bien booster la chaîne. En plus, j'étais sur un seul sujet. Ça aussi, c'est un sujet qui est super important. Quand vous commencez sur les réseaux sociaux, vous voyez que sur un seul thème, euh, faites pas, parlez pas de tout. Essayez de vous spécialiser sur une thématique. Vous faites beaucoup de vidéos et comme ça, vous devenez une référence de votre thématique. Donc, je vous remonte la suite. Donc là, hop, je peux remettre sur le côté, on avance, 1500, 2000. Donc là, la rentrée assez plat, vous voyez. Une traversée du désert, donc 2600 abonnés, 2040 donc pendant longtemps, plusieurs mois, je continue à créer du contenu et ça ne donne rien. Donc ça, ça arrive, vous voyez, ce, ce genre de chemin plat, ça arrive. Et il ne faut pas en avoir peur, et il faut continuer de créer du contenu. Si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, de toute façon, vous passerez ces périodes de creux et vous arriverez à vous réinventer. Ensuite, euh, 2600, donc là, on continue à avancer. 2800, 2009, on atteint les 3000 abonnés en mars. On continue la croissance, tac, tac, tac. Donc juin, juillet, euh, septembre, on commence la rentrée en septembre 2020 avec 4000 abonnés. Donc on continue. En gros... Par année d'études, je prenais à peu près 2000 abonnés. Donc c'est une approximation, mais voilà, on est à peu près sur plus de 1000 abonnés par an. Donc euh, voilà. Et ensuite, hop, 4500, 4600, 4700. Donc on atteint les fameux 5000 abonnés où je fais la vidéo dans le décor de Squeezie en février 2021. Et c'est en février 2022 que je me retrouve à tourner avec lui à la U-Arena. Donc ça, c'était une, une rencontre de fou, comme je vous ai dit. Donc là, on continue la croissance. Là, on passe... De 5000 à 5004 en juin, donc ça c'est Parcoursup qui nous fait ce premier bond, donc là on continue. Là il y a le fit avec Thibaut Inshade, donc on passe de 5009 à 6200 à peu près, donc voilà on, on gagne 300 abonnés. Euh, ça continue, là on stagne entre ceux, je pense, qui m'ont suivi suite à la vidéo de Thibaut Inshake, mais qui n'aimaient pas mon contenu, qui sont des abonnés, les nouveaux abonnés qui arrivent et qui s'abonnent. Aussi, la période de novembre-décembre sur ma chaîne est une période creuse, c'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui s'abonnent, parce que tout simplement, comme c'était une chaîne sur les études à l'époque, bah, du coup, euh, novembre-décembre, les gens ne cherchent pas trop encore leur, leur orientation. C'est plus au mois de janvier, quand il y a Parcoursup qui commence à arriver, tes choix dans les études supérieures, etc., que les gens commencent à, à se pencher dessus. Donc, euh, oui, j'ai plein de sites overlay là, comme ça, hop, hop, hop, hop, voilà. Bon, c'était une petite transition qui ne servait pas, mais j'avais envie de vous montrer euh, tous ces, tous ces overlay. Ensuite, je voulais avancer là-dessus. Donc, euh, octobre 2021, on avance, 6000. Donc là, on a le, un, un bump. Donc, 2022, ça, c'est les shorts qui nous font prendre cette croissance. Euh, là, 7500, donc 7800 à 10 000. Donc, ça, c'est la vidéo avec McFly et Carito. On atteint les 10 000 abonnés. Et là, on continue la croissance qui va quand même relativement vite je suis en train de m'en rendre compte c'est-à-dire que là on était à quoi 7008 en juillet ouais en 6 mois on a fait euh, bah ouais plus euh, quasiment enfin pas encore fois 2 mais presque et ce qui fait que la croissance continue comme ça et que la chaîne a pris une grosse croissance aussi là en novembre 2022 c'est les théories poreuses les gens en fait les théories poreuses c'est un concept comme je vous ai dit qui divise entre les seconds degrés que ça fait rire et qui disent bon OK je comprends que c'est du second degré ça peut pas être vrai et la team premier degré qui réagit beaucoup dans les commentaires du coup la vidéo se référence mieux mais donc la team second degré s'abonne, la team premier degré commente donc les vidéos marchent et font des centaines de milliers de vues donc c'est pour ça je pense que c'est un concept que pour 2023 je vais continuer d'exploiter et d'explorer et voir ce que ça donne donc euh, voilà ça c'est la croissance de la chaîne sur 5 ans bientôt enfin quatre ans on va dire enfin elle a été créée comme je vous ai dit en 2017 donc on a dépassé les, les 5 ans donc, voilà les premiers abonnés en 2017. Donc, qu'est-ce que vous pouvez retirer de cette vidéo, vous, à titre personnel, qui est, en, qui est encore là C'est que tout simplement, la création de contenu, c'est du long terme. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, quand vous voyez des créateurs ou créatrices de contenu qui sont là et que vous vous dites, oh euh, je ne sais pas, euh, tel créateur de contenu ou telle créatrice de contenu, euh, elle est apparue de nulle part ou oh, elle s'est fait mettre en avant, du coup, elle a eu sa communauté, c'est pas mérité ou elle n'a pas travaillé pour avoir son audience, etc., euh, voilà, c'est un graphique que je voulais vous montrer parce que je trouve qu'il est assez représentatif. Voilà, donc vous voyez là, euh, <rire> il y a 5 ans de travail. Je sais en fait, je fais cette vidéo en décembre 2022, je n'ai pas encore fait, comme je t'ai dit, le feed avec McFly et Carlito, mais je suis sûr et certain que dans mes commentaires d'ici quelques mois, quand on aura fait le feed avec McFly et Carlito, bah, il va y avoir des gens dans les commentaires qui vont dire euh, pourquoi ils ont choisi de faire un site avec toi et pas avec quelqu'un d'autre Tu mérites pas, tu as été mis en avant alors que ce n'était pas justifié. Et vous voyez, il y a des gens, quand vous allez vous lancer dans la création de contenu, qui vont peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, ou peut-être quand vous serez lancé et que ça va commencer à marcher, qui vont vous dire que vous ne méritez pas. Si vous avez envie de faire de la création de contenu, le conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de ne rien lâcher. Vous vous en fichez du regard des autres, vous tracez votre route, vous avancez et vous verrez le nombre d'opportunités que ça vous a ouvert. Et, vous, et après coup, vous ferez j'ai bien fait de ne pas lâcher en fait, j'ai bien fait de tenir le coup. Moi par exemple vous voyez euh, 2018 je ne montrais pas ma tête en septembre 2000, en octobre 2018 donc je commence les vidéos face cam euh, enfin 1er novembre je mets mes premières vidéos face cam euh, fin novembre, il y avait déjà des gens de ma classe qui étaient au courant que je faisais des vidéos sur YouTube. Vous imaginez la puissance des réseaux sociaux En fait, j'avais commenté une vidéo et quelqu'un connaissait quelqu'un de ma prépa et du coup l'avait transmis à mes élèves de, de ma classe, quoi, et qui du coup bah, me faisaient des remarques dessus, me taquinaient, etc. Donc c'est une période où je me suis dit, tiens, est-ce que j'arrête la création de contenu Est-ce que je supprime ma chaîne YouTube Est-ce que je passe à autre chose Est-ce qu'ils ont raison Ça ne marchera jamais, il ne faut pas que je me lance. Bah non, je me suis dit, ce n'est pas eux qui vont décider pour moi. Je vais croire en moi et je vais voir ce que ça donne. Et ça a donné toutes les opportunités que vous avez pu voir, que ce soit les rencontres humaines. Donc derrière les feeds, c'est toujours des rencontres humaines. Et moi, je suis super content d'avoir croisé le chemin de certains youtubeurs ou certains présentateurs télé, des gens qui écrivent des articles dans les journaux que je pouvais suivre, etc. Et de me dire, en fait, tout simplement, voilà, tu rencontres des gens que tu pouvais suivre derrière ton écran. Et en fait, tu vis un rêve éveillé, quoi. Tu pars, tu pars en fait de tout en bas et tu réussis à petit à petit grind et à monter et à voir ce que ça donne. Donc voilà, actuellement, on est aux 13 600 abonnés, comme vous pouvez le voir. On va continuer notre croissance sur les réseaux sociaux. Fin 2023, je ne sais pas du tout où on en sera. Si vous voulez faire un prono dans les commentaires, bah allez-y. Hein, L'espace commentaire, c'est fait pour ça aussi. Euh, personnellement, pour 2023, qu'est-ce que je vais essayer de faire Je vais essayer de continuer des vidéos comme ça, Donc, c'est-à-dire en montage en direct, donc avec des durées variables. Là, on est sur une vidéo assez longue. Mais je pense que les vidéos comme ça en montage en direct, ça me demande 0 seconde de montage, donc c'est ultra pratique. Euh, donc, Je vais continuer à faire des vidéos comme ça. Je vais en faire aussi des vidéos montées, c'est-à-dire avec beaucoup plus de dynamisme, etc. Mais je pense que je suis sur un entre-deux. C'est-à-dire que pour te donner un dernier conseil, si tu veux te lancer dans la création de contenu, là actuellement, je suis dans un entre-deux où tu vois, au départ, quand tu te lances, je te conseille de faire plein de vidéos sans montage. C'est-à-dire, tu appuies, tu filmes, te, tu publies. Là, je suis sur un setup PC assez élaboré avec fond vert et tout, où je fais toujours aucun montage. C'est du montage en direct que je fais là, quand je te parle, etc. Où je peux faire des zooms et tout. Mais euh, je pense que quand on va continuer de. Quand on va atteindre les 50, 100 000 abonnés par là il faudra que je commence à faire des vidéos avec full montage, c'est-à-dire bah, des vidéos de qualité euh, professionnelle. Mais je ne suis pas encore à un stade où euh, c'est euh, le ROI, donc retour sur investissement, est assez intéressant pour faire des vidéos full montées qui me prennent 20 heures à, à faire et euh, du coup avoir une croissance qui est exponentielle. Donc 2023, qu'est-ce que je me souhaite et qu'est-ce que je vais essayer de faire On va continuer les shorts, on va essayer d'en publier le plus régulièrement possible. On va continuer de creuser le concept des théories foireuses pour voir euh, bah, ce que ça donne et comment ça peut évoluer. On va continuer également de faire des vidéos où on tente des choses, comme un peu je propose un fit à McFly Carito. Il y en a d'ailleurs d'autres qui sont dans les backstage en train d'être préparés, donc j'ai hâte de te les partager, toujours pour partager cette valeur du croyez en vous et oser, pour tenter des choses qui paraissent impossibles et montrer aux gens que finalement, c'est qu'une question de détermination et de volonté. Et ensuite, on va continuer à faire, donc comme je vous ai dit, des vidéos où on monte en direct également, où on va les monter en post-prod pour les plus gros événements ou les plus grosses collaborations. C'était tout 37 minutes de vidéo. Bravo. Si jamais tu es encore là, euh, écris euh, le mot. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot pour voir Ah oui, euh, bah l'Arzac, tout simplement. J'avais vu aussi, bah voilà, l'Arzac, c'est l'occasion d'en parler. Il y a plein d'appenings, enfin plein de private jokes qui se sont débloqués avec la chaîne et qui ont été développés au fur et à mesure du temps. Et euh, du coup, parmi ces private jokes qui ont été développés, il y a celle donc euh, bah, qu'on buvait que de la cristalline et que également, si on ratait tous nos études à l'époque où j'étais en études, je disais ça, on irait tous élever des chèvres dans le Larzac. Et j'ai toujours dit. Aux 10 000 abonnés, j'organise un voyage dans le Larzac. Aux 10 000 abonnés, j'organise un voyage dans le Larzac. On a atteint les 10 000 abonnés, donc je vais devoir tenir ma promesse. Donc voilà, 10 000 abonnés, on l'a fait. Donc, euh, bah, été 2023, il faut que j'organise un voyage dans le Larzac. Donc, ceux qui écrivent Larzac dans les commentaires, c'est des gens qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Et si jamais un jour vous voulez y participer, je verrai comment j'organise tout ça. Bah, ce sera avec grand plaisir pour vous y, pour vous y recevoir. En attendant, comme je l'ai dit juste avant, n'hésite pas à liker la vidéo, ça fait plaisir, ça soutient. Et n'hésite pas également non plus à t'abonner. Donc voilà, l'abonnement, c'est gratuit, ça coûte rien et ça permet aussi de soutenir la chaîne, ça fait super plaisir. On va essayer de se retrouver à partir d'aujourd'hui pour un rythme beaucoup plus régulier. J'espère faire deux vidéos par semaine, le mercredi et le samedi à 16h. On va voir si j'arrive à tenir la cadence, en plus des vidéos verticales, en plus des cours que je donne, en plus des collaborations, en plus de tout ça. On va le faire et j'espère que toi, est-ce que tu as Ce sera ma dernière question, après je vais couper la vidéo. Est-ce que tu as des objectifs pour 2023 Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais accomplir Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais réaliser Donc voilà, si tu as des objectifs comme ça, n'hésite pas à me les partager dans l'espace commentaire. Je te répondrai et on verra. Comme ça, on pourra faire le point fin 2023 sur ce que ça a donné. Je souhaite te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brasier.